Le conseil du jour, faites des exercices composés et travaillez avec des charges lourdes ou modérément lourdes. Alors, les études qui ont été faites prouvent que des exercices euh, polyarticulaires, donc qui engagent plusieurs articulations, permettent de générer plus de testostérone. Elles montrent également que euh, utiliser les barres et les haltères est plus propice pour générer de l'intensité. Donc, les exercices de base polyarticulaires qui vous permettent de soulever des charges plus lourdes, d'impliquer plusieurs groupes musculaires, doivent être absolument recherchés dans vos programmes de musculation. Votre programme d'entraînement doit être intense en étant composé de squat, soulevé de terre, développé couché, développé épaules et faire entre 6 et 10 répétitions avec une technique irréprochable. Mon conseil, si et seulement si le squat, le développé couché barre et le soulevé de terre sont extrêmement bien maîtrisés et conviennent à votre morphologie, pratiquez les en priorité. Maintenant, analysez toujours comment vous réagissez aux exercices et adaptez. No brain, no gain. Pas de cerveau, pas de résultat. Si vous sentez mieux aux haltères par exemple au développé couché, travaillez aux haltères. Si vous êtes grand et que vos squats complets sont problématiques, essayez le squat avec banc, le squat à la parallèle, le départ arrêté. Sinon, il existe des presses avec multiples inclinaisons ou les fentes. Ce qui est le plus important ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est l'intensité. Et pour augmenter l'intensité, on augmente soit les charges, soit le volume soit la fréquence. C'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous, partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider autour de vous. Si vous avez des questions, ça se passe sous la vidéo. A demain pour le prochain conseil les amis.